Salut tout le monde. Pour commencer, on profite pour souhaiter joyeux anniversaire à cette légende David Becamp qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Donc joyeux anniversaire à lui. Enfin, l'OM réagit suite à la suspension du championnat. Comme tous les acteurs du football, l'Olympique de Marseille aurait préféré terminer ses championnats sur les terrains. Mais les virus dicte sa loi et tout doit passer après la considération sanitaire si nous voulons sortir de cette terrible pandémie. Cette seconde place nous conforte dans notre stratégie. Après avoir achevé la première phase de notre plan, avec des investissements massifs pour relancer le club, nous entamons à présent la deuxième phase avec des performances sportives. En file en Espagne du côté du Real de Madrid. Avec les déclarations tranchantes de Marcelo sur son avenir. J'ai entendu il y a deux ans que j'avais signé à la Juventus, que j'avais les maillots de la Juventus et que Cristiano me manquait. Les gens inventent beaucoup de choses. Ce sont les paroles tenues par Marcelo concernant son avenir. Il ajoute encore Je ne vais pas partir. Et je crois que le Real Madrid ne me laissera pas partir. Je suis très bien ici. Depuis que je suis arrivé ici avec ma famille, mon histoire a été incroyable. Je ne sais pas si c'est vrai que la Juventus me veut vraiment. Zidane a un plan B pour le retour d'Eden Hazard. Je sais qu'il s'est remis bien. Et il sera bientôt en mesure de courir à nouveau. Et il n'y a pas eu de complications. Donc il sera opérationnel. D'ici un mois, soit début juin. D'après Mundo Deportivo, Eden Hazard se retrouve à ses jours à 70% de sa récupération, de sa blessure. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Normalement Eden Hazard devrait être absent au match retour de la Ligue des Champions. Enfin pour finir, je vais parler du FC Barcelone. Qui nous que le FC Barcelone et la Juventus touchent au but pour, pour leur surprenant échange. Donc, selon la presse catalane, le FC Barcelone et la Juventus sont proches de trouver un accord pour ces familles échanges dont on parle depuis plusieurs jours. Comme l'explique Marca, les deux clubs sont en revanche d'accord sur un joueur, Miralem Pianic, l'ancien de l'Olympique Lyonnais, donc, ces joueurs plaît beaucoup FC Barcelone, c'est l'échange qui peut se faire dans les jours qui viennent. C'est la fin de la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher la note des notifications. Partagez la vidéo, aimez la vidéo. Donc, restez à la maison, soyez toujours confinés, soyez toujours propres. À tout de suite. Ciao.